Arondor s'est créé en début des années 2000. On était intégrateur de services et on proposait des services extrêmement pointus, mais il est apparu rapidement que nos clients avaient besoin de plus. Donc nous avons créé ce centre de support en 2008 à Orléans pour répondre à l'attente de nos clients sur les expertises. On peut dire euh, très clairement que depuis plusieurs années, Arondor est un infogérant dans le domaine de l'ECM. On veut mettre en place ce centre de service pour assurer la maintenabilité et la pérennité des applications de nos clients. Quand on parle d'infogérance applicative, typiquement, on est dans une démarche où un client nous confie la totalité de sa gestion. Donc on est vraiment dans un climat de confiance, donc on est sur un engagement de confiance. Et l'objectif, effectivement, est de pouvoir maintenir cette confiance dans la durée avec nos clients. Je suis le service delivery manager du centre de service d'Arondor. Et mon rôle, c'est d'être le garant des engagements qu'on prend auprès de nos clients, que ce soit en termes de périmètre, et puis la qualité de cet engagement et des, des prestations qu'on va proposer. Et tout au long de la prestation, j'ai un certain nombre d'indicateurs qui me permettent de montrer si j'ai respecté ces engagements. La, la deuxième manière dans laquelle j'interviens, c'est pour traduire auprès des équipes à Rondor l'impact business d'un problème que peut avoir un client. C'est-à-dire que quand il ouvre un ticket chez nous, ça peut paraître anodin. Et moi, je suis là pour traduire entre le client et nos équipes, ces impacts-là, quand ils ne sont pas vus du premier coup. Je m'occupe principalement des ressources, le suivi au quotidien de leurs activités, également assurer qu'ils sont dans de bonnes conditions de travail, qu'ils ont les bons outils de travail pour être, répondre à les différentes exigences des, des clients. Aujourd'hui, on a différents challenges. Le principal étant de toujours fournir à nos clients la satisfaction qu'ils attendent. On a un, un second challenge qui va être dans l'automatisation et l'industrialisation de processus fait par notre DevOps. On va avoir également le challenge de la mise en place de normes ITIL et ISO, donc principalement l'ISO 27001. Il a évolué par un accroissement du nombre de ressources. On a vu également un panel de technologies qui a évolué Trinet, Alfresco, Copax. On a vu également la qualité et les compétences des différents collaborateurs évoluer. Initialement, on était principalement sur les collaborateurs ingénieurs-développeurs. Aujourd'hui, on a des collaborateurs qui sont un peu multitâches, qui savent faire aussi bien de la gestion de projet que du développement, de la gestion de crise que de l'accompagnement, au sein de toute l'équipe. Nos clients vont avoir besoin de plus en plus de services managés qui font appel à des expertises pointues. On est passé aujourd'hui à un mode 24-24, 7-7. Et cette ambition-là de service manager, qui vont même dépasser l'informatique, qui vont passer au niveau opérationnel et métier, c'est là où on sera demain avec nos clients sur ces sujets-là, et vraiment dans un mode réellement proactif et imaginatif.